C'est oui, un C'est moi, c'est moi, là, là, là et en plus il y a la lune qui nous observe Première, notre récompense Number two Vous avez avoir réussi tout ça Yeah <rire> <rire> Mon graffiti ah bon. C'est ton graffiti C'est notre graffiti Bon, bon alors, vas-y, commentaire de ta prestation elle est très bonne la bière c'est un commentaire sur la bière non Dans mon graphique. Et ben même si c'est une deuxième fois alors attends faut préciser quand même que la première. première fois que j'ai fait c'était il ya il y a, ben, il y a um, trois deux ans et demi deux ans et demi trois ans ouais. c'était propre la devise c'est propreté avant tout ouais et là c'était propre mmh. Et tu peux éviter de manger et non. commenter en même temps parce Non que non, non j'aime bien euh... faire les deux. Okay. Et là c'était propre. Elle été audacieuse en plus. Pas facile. Okay. Tu vas faire juste une tête, as fait un corps avec de la 3D. Et tu manquais de bombes pour euh, faire les les ombres ou des choses comme ça, à une nuance de gris en plus. Mmh. Après moi je suis pas fan du.. Donc, ça fait toujours fan de pas avoir de trait noir. <rire> et puis tu as su t'appliquer à suivre ce que je te disais. Comment est-ce que je peux m'améliorer Comment est-ce que. Qu'est-ce qu'il y a à bah en faisant plus, avec les améliorations, bah, il faut pratiquer, il n'y a pas de, de secret. Okay. Plus long... Je suis fatigué. Il faut pratiquer, c'est tout. Pas de secret. <rire> D'être plus patiente, de muscler le doigt. <rire> oh Alors ça j'ai halluciné, mais j'ai encore mal à l'avant-bras J'ai mal à l'avant-bras, j'ai mal au doigt, à la main. J'ai la main tout en douloureux c'est tout. Non, je sais pas, bah t'as bien écouté ce que je t'ai dit, alors euh, t'as posé pas de je soucis. es une bonne élève. Ouais oui, mais après, tu peux encore t'améliorer. Euh... C'était bien. Oui. J'ai bien travaillé. Hum. Non, non, attends, je veux t'entendre le dire. Oui, t'as bien travaillé. <rire> T'étais content Ouais. Ton autocritique. C'est vrai que le faire sur le papier et le faire sur le. Sur le mur, ça n'a rien à voir. Après, je me je, là, on a fait, je sais pas, peut-être 3 heures, 4 heures, 5 heures. Donc en 5 heures, déjà, je me suis rendu compte que je progressais de l'un à l'autre. Je comprenais mieux comment fonctionnaient les bombes, comment fonctionnaient les traits, comment se corriger aussi soi-même. Ça, du coup, j'ai mieux réussi. Après, c'est vrai que c'était pas évident, mais je suis plutôt contente. Après, il y a des trucs que tu vois pas sur le mur et que là, sur la photo, je vois et je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça, quoi genre l'équivalent de mes oreilles je comprends pas, c'est moche Je voulais la photo ne rend nouveau. jamais euh, ça euh, toi, Toto il te le dirait la photo ne rend jamais euh, pareil ouais. bon après c'est pas grave c'est une réussite quand même je suis super fière du résultat, je suis super fière de la façon d'avoir fait les choses du coup on a vraiment le sentiment que ton bonhomme a fait le, graf le dessin il le truc, ça j'aime bien, ça fait rigolo. Ouais. Que comme il a sa bombe dans la main et tout, on a l'impression que ton bonhomme, il ah, vient de dessiner profondeur. ça sur le mur et tout. les courses sont un peu au fond et puis Ouais, ça fait bien. Ça ouais, c'est cool. Non, je suis contente. Donc, pour cette grande première, seconde. résultat des courses. Top J'ai bien travaillé. Mon chef, dit que j'ai bien travaillé. Ouais, mon chef, il dit que t'as bien travaillé. Si le chef confirme, c'est que j'ai bien travaillé. Allez, suite au prochain épisode. Tu peux avoir l'air un peu moins idiot. <rire> non. Quand je prends avec Toto, c'est le masque parce que moi je fais le haut avec la perche, puis comme Toto est petit, il peut faire le bas. Il reste un moulot, un moulot. Il reste un moulot et un ranch. Heureusement qu'on n'entend pas ce que tu dis que je vais mettre de la musique parce que Bon alors maintenant il faut que je fasse son visage C'est autre chose Je l'ai fait, I did it <rire>